Chers amis chrétiens dans le Seigneur, je vous salue et par la grâce de Dieu. Ce soir, nous allons vous parler d'une histoire, pas d'une histoire mais d'un fait biblique. Nous allons vous parler de l'histoire du temple de Jérusalem. On parle aussi du temple de Salomon, le temple de Jérusalem, le premier temple, le deuxième temple, on parle même jusqu'au troisième temple de Jérusalem. Alors quelle est l'histoire du temple de Jérusalem L'histoire du temple de Jérusalem, c'était le roi David qui avait voulu construire un temple pour recevoir le Dieu d'Israël, pour recevoir les fidèles et pour prier le Dieu d'Israël. cependant, comme David avait péché contre Dieu, Dieu lui a dit, « Ce n'est pas toi qui vas me construire le temple, mais ce seront tes descendants. » à savoir et le fils de David, Salomon. Et c'est Salomon, dans les années 536, qui va construire le temple de Jérusalem. Alors, quel était le mot d'ordre de Dieu pour construire le temple Dieu lui a indiqué, on trouve ça dans le livre de euh, Exode, chapitre 25, à partir du verset 10 à 21, quels sont les... Euh, euh, le mot d'ordre que Salomon avait reçu de, de Dieu pour construire son temple. Il a dit, ils feront donc une arche en bois d'acacia, longue de deux coudées et demie, large d'une coudée et demie, haute d'une coudée et demie. Tu plaqueras d'or pur, tu la plaqueras au-dedans et au-dehors, et tu l'entoureras d'une moulure d'or, en or. Tu couleras pour elle quatre anneaux d'or et tu les placeras à ses quatre pieds. Deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia. Tu les flaceras d'or et tu introduiras dans les anneaux des deux côtés de l'âge les barres qui serviront à, à, le, à la portée. Les barres resteront dans les anneaux de l'âge. Elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'âge la charte que je te donnerai. Puis tu feras un propriétaire, un, propri, euh, un propitiatoire en or pur Long de deux coups d'ennemi, large d'une coup d'ennemi, et tu feras deux chérubins en or, les anges en or, et tu les forgeras aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à une extrémité et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins en saillie sur le propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins déploreront leurs ailes vers le haut pour protéger le propitiatoire de leurs ailes, ils seront face à face et ils regarderont vers le propitiatoire. Tu placeras le, le propitiatoire au-dessus de l'arche et dans l'arche, tu placeras la châtre. La châtre que je te donnerai. Alors, l'arche de l'Alliance c'était l'objet principal que devait contenir et qui devait être placé dans le temple de Salomon. Le temple que Salomon allait construire pour Dieu et c'est Dieu qui lui a donné ça contenait cette arche de l'Alliance L'arche de l'Alliance contenait euh, les tables des dix commandements et également euh, euh, euh, la verge de Daron, c'est la verge que Moïse en a servi pour séparer la mer en deux et il y avait un autre objet encore et, et puis la manne euh, du ciel que un petit peu de la main du ciel que et Moïse, que Dieu avait fait descendre sur le désert pendant les 40 ans euh, que le peuple Israël est resté dans le désert. Donc, voilà ce que contenait l'arche de l'alliance de Dieu. C'est-à-dire, c'est une sorte de, de règle entre Dieu et Israël pour le placer dans le centre du temple de Jérusalem et ça ne devait pas se dépasser. Bon, il y avait le côté, il y a beaucoup de détails qu'on n'en doit pas rester et à vous rappeler ce soir. Mais ça c'était ce qu'on tenait le temple, le principal temple de Salomon. Et puis les caractéristiques et de la construction du temple que Dieu lui a indiquées et par le prophète Nathan à David et que Nathan lui a dit c'est pas toi qui vas construire le temple, à savoir c'est tes descendants euh, et Salomon et lui qui a commencé à construire le temple. Mais il est arrivé aussi que Salomon a péché contre Dieu. Dieu est fâché et puis et, et il y a eu les descendants de Salomon, vous connaissez bien l'histoire, ils ont commencé, commencé à pécher et Roboam, et etc., jusqu'à et d'autres encore et près de 8 ou 9 rois se sont succédé à Salomon et puis vint Nebuchadnezzar II qui est entré à Jérusalem et qui a pillé le temple de Jérusalem et qui a, et qui a détruit complètement le temple de Jérusalem. C'était vers l'an 536 avant Jésus-Christ. Donc, c'était en l'an 586 avant Jésus-Christ, c'était Nebuchadnezzar. Et puis le temple allait être reconstruit encore vers l'an 536 avant Jésus-Christ par le roi Cyrus. Par le roi Cyrus, c'est le Cyrus. Je vous ai parlé, si vous suivez bien ma vidéo, je vous ai déjà parlé de l'histoire de Cyrus qui a remplacé, qui avait envahi et la Babylone à Babylone qui était une grande puissance à cette époque. Et puis, lui, puisqu'il a, a, a, a pris, et puis il est rentré à Jérusalem, il a permis aussi et au peuple juif de se rétablir, de revenir encore et, et à, en Israël et à Jérusalem. Et il les a permis, un roi païen, qui les a permis de reconstruire le temple. C'était vers l'an 536, avant Jésus-Christ, et le temple a été reconstruit. Ça, c'est le deuxième temple qui est construit. Heureusement, l'arche de l'Alliance a été remis à sa place et à cette époque. Bien, beaucoup d'années ont passé, beaucoup de temps se sont dissipés, et puis vint la venue de Jésus-Christ, le Messie, qui est né à Bethléem, et dans une ville à Jérusalem, et puis Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né, vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ, vous connaissez c'est l'histoire de la vie de Jésus-Christ, parfaitement bien. Jésus-Christ lui-même, il a participé au temple. Il est entré au temple, il a prêché au temple, il a de 12 ans, vous connaissez bien l'histoire également, et Jésus-Christ également, il a eu et a, a prêché les grands précepteurs, le sang des drains, Etc. Donc Jésus-Christ, il a montré que c'est lui qui était vraiment la parole parce qu'il le connaissait assez bien. Et Jésus-Christ a eu également à prophétiser sur le temple de Jérusalem. Il a dit qu'il restera par pierre sur, pierre sur pierre sur cette temple. Et en effet, Jésus-Christ est mort à à en 33 et en 70, Et c'était sur l'oreille de Hérode, le grand puis les juifs, les chrétiens, les premiers chrétiens, qui pensaient qu'ils qu pouvaient faire la révolution, les juifs, eh bien, ils se sont révoltés, se sont rébellés contre les romains, et c'était un massacre. Et avec le règne de Titus le Grand, Titus le Grand, il a fait incendier Rome et il a accusé les chrétiens, d'avoir fomenté ce complot, d'avoir fait incendier Rome, et puis c'était le massacre des Juifs, le massacre des, des chrétiens, des premiers chrétiens. Donc, Titus, également, il a envahi Jérusalem, il a occupé la Judée, et puis il a fait détruire le temple, le deuxième temple de Salomon. Ça fait déjà presque 2000 ans que le temple a été détruit. Mais puisqu'il y a eu des prophéties concernant ce temple de Salomon, et nous trouvons ça dans le livre d'Ézéchiel, et dans le livre d'Ézéchiel, qui parlait de, du temple éternel de Dieu, le temple éternel, donc beaucoup de Juifs pensent qu'il devrait y avoir un troisième temple, et, et c'est pour la, là, d'après eux selon les Juifs, pour l'arrivée du Messie. Et c'est lui qui va, sera et le grand prêtre, le grand sacrificateur, le grand sainé pour occuper ce Temple et pour, occuper, et pour diriger le monde entier. Ça, c'est ce que croient les Juifs. Donc, les Juifs se mettent en tête de construire le troisième Temple pour accueillir Jésus-Christ. Mais est-ce que le, temple, le troisième Temple sera-t-il construit de la main d'homme, de la main... Eh, des hommes comme l'avait indiqué le Dieu d'Israël à, à, à Salomon pour construire son temple Non, je ne pense pas. Le X, c'est que le temple, le temple de, où a été construit à Jérusalem, et surtout à la vieille ville de Jérusalem, a été construit. Sur, euh, lorsque par exemple les Romains ont envahi la Judée et ont occupé et la ville de Jérusalem, et qu'ils ont détruit le temple, Mais le temple était construit dans, dans quel endroit Et après, des suites et des suites, le temps a passé il y a eu aussi l'arrivée des, des musulmans qui ont construit et leur temple également, et le, le, la mosquée d'Al-Aqsa. Ils ont construit cet euh, monument historique pour les musulmans. Ils ont occupé les pla la place euh, des juifs. Vous connaissez bien l'histoire de la Palestine, c'est ce qui fait aujourd'hui beaucoup de, de guerres entre les Palestiniens et, et les juifs, parce que les juifs se sont déplacés et ils ont été et pris en captivité. Ils sont allés un petit peu partout dans le monde entier vivre ailleurs. Eh bien les Palestiniens, les Arabes ont occupé la place qu'ont laissée vacant les juifs. Donc et également, et sur l'esplanade des mosquées également, se trouve l'endroit où se trouvait normalement le temple de Salomon. Pour construire, pour reconstruire ce temple, il faudrait quand même prendre la place des Arabes, surtout à Jérusalem-Est, où se trouve la mosquée d'Al-Haksa, la, la dôme euh, du rocher. C'est là que se trouve l'emplacement et que devrait construire le troisième temple de Salomon. Beaucoup de rabbins et et à Jérusalem, et ont déjà fomenté un plan pour reconstruire le troisième, plan. Le le troisième temple. Pardon. Mais que dit la Bible au sujet du troisième temple Donc, et, on vous avait parlé du livre d'Ézéchiel également, du livre d'Ézéchiel qui avait prédit, et, euh, euh, pas le troisième temple, mais le temple que doit euh, venir Jésus-Christ pour régner à travers le monde, selon et, les prophéties d'Ézéchiel. Donc, et, beaucoup de juifs attendent vraiment et, et, l'arrivée de Jésus-Christ. Et, et, et c'est pour cela aussi que beaucoup de théoriciens, beaucoup de juifs de rabais, veulent reconstruire le troisième temple. Mais le troisième temple, la Bible nous indique aussi, selon l'apôtre Paul, il nous parle de, de, de, de l'envahisseur, du Satan le diable, le pêcheur dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et 4 de l'homme et, pêche, et pêcheur, de l'homme sans loi qui doit prendre la place si le temple a été construit par et à de faire le fait de main d'homme parce que vous vous souvenez aussi lorsque Jésus-Christ était là il avait prédit la destruction du temple de Jérusalem mais également Jésus-Christ il avait mis dehors les vendeurs du temple et puis, à la mort de Jésus-Christ, quest ce qui s'est passé également, le voile du temple s'est déchiré également. Et euh, là, il y avait des tremblements de terre, il y avait des ténèbres dans, dans, dans, dans l'espace où Jésus-Christ vivait. Et puis, c'était la catastrophe, les gens couraient, les gens mouraient, etc. Donc, il y avait la résurrection aussi de certains saints qui étaient déjà morts et qui se sont ressuscités. Donc, c'était l'endroit où le voile du temple s'était déchiré. Ça, c'était la prédiction de Jésus-Christ. Mais ce temple, ce troisième temple, qu'en est-il Et ce troisième temple sera construit par Jésus-Christ, mais ce sera l'effet d'un acte symbolique, parce que Jésus-Christ va revenir sur terre pour chasser Satan, et qui, pendant les grandes tribulations, va prendre place sur terre, va conquérir le monde va diriger le monde pendant trois ans et demi, 42 mois que la Bible a prédit dans le livre de l'Apocalypse, etc. Donc, et, et Satan même va rentrer dans le temple, de, dans ce temple de Salomon, ce troisième temple, et il va dire que c'est lui le Dieu et que tout le monde devrait l'adorer. Ça, c'est ce qui va se passer avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est la prédiction que nous livrons. Le livre de Daniel, et puis et Daniel 9, et à partir de 25-27, et puis nous livrer également l'Apocalypse, pour que vous puissiez lire autour de l'Apocalypse 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, ce sera donc, la destruction Jésus reviendra il va chasser et Satan, le diable, pendant la grande tribulation et il va installer lui-même son temple. Donc, le temple de Jésus-Christ, et qui va régner éternellement. lorsque après il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est Jésus-Christ qui sera notre roi, et c'est lui qui va régner partout dans le monde entier. Donc, beaucoup de gens pensent que la prophétie doit s'accomplir si le temple est reconstitué maintenant, et que jésus va revenir. Certaines théories le pensent de cette façon, mais d'autres pensent également que le temple ne sera jamais construit parce que c'est Jésus-Christ qui doit reconstruire euh, le temple. Donc il y a beaucoup de de palabres là-dessus là et faut-il croire quand Jésus-Christ arrivera parce que certaines personnes et, pensent que d'après euh, certaines prophéties bibliques, que et nous sommes déjà dans, et, et dans la grande tribulation ou bien nous sommes déjà dans et au moment où Jésus-Christ doit, doit revenir plus tôt parce que nous sommes dans les derniers temps mais Jésus-Christ lui-même lui a dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure que le Fils de l'homme va revenir sur la terre donc il a dit et il a donné un avertissement à tous ceux qui le suivent préparez-vous préparez-vous à ce que lorsqu'il sera là qu'il ne soit pas trop tard pour vous donc parce qu'il y aura une période si vous participez à cette période cette période de grande tribulation, ce sera vraiment dur pour vous de vous regarder. Donc, mettez-vous prêts déjà et à l'attente du Seigneur, quel que soit le jour et l'heure de son retour. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo vous plaît, eh bien, mettez un pouce, un grand pouce, et à cette vidéo, que vous regardez soit sur YouTube ou sur Facebook, sur le site de Télé Éclairs. Eh bien, je vous dis... Abonnez-vous aussi également pour nous inciter à créer encore d'autres vidéos de ce genre. Merci à tous et à bientôt.